Bonjour tout le monde, on est là et oui pour une nouvelle vidéo, nouveau contenu qui risque de vous intéresser puisqu'on va parler de l'entretien d'embauche. Alors si le contenu vous plaît, si tout, les, tout ce qu'on a fait avec Lucas vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo, à le repartager parce que vous pouvez aider quelqu'un et ce sera super voilà, exactement, très bonne intro. Donc, le sujet du jour, comment réussir son entretien d'embauche Alors, est-ce que tu peux nous parler, Laetitia, peut-être des différents entretiens d'embauche que tu as pu réaliser tout au long de ta carrière Peut-être tu as des conseils, c'est ce qu'on va apporter dans cette vidéo, donc euh, voilà, des petits conseils, retours d'expérience au niveau des entretiens d'embauche. Oui, alors déjà, il euh, y a plusieurs sortes d'entretiens euh, d'embauche. Euh, souvent, on a deux types, un type vraiment avec tout ce qui est RH mmh. euh, donc très formalisé et, et sur les conditions salariales ou alors aussi sur notre motivation et un autre avec le, ce qu'on appelle le business manager, donc notre supérieur, voire le supérieur des supérieurs ça dépend la taille de l'entreprise par exemple à Amazon il y a au moins sept entretiens avant d'arriver ah, voilà. oui. ah oui oui dans une TPE ou une PME peut-être que deux entretiens suffit avec la personne RH ou avec le supérieur ou parfois, vous avez un peu de chance, il y a un décideur, donc avec une seule personne. Donc, euh, déjà, euh, selon euh, le type d'entretien, on n'est pas préparé pareil. Mmh. Donc, euh, au départ, on est souvent approché par une personne RH en disant « voilà vous avez postulé à tel poste, euh, comment euh, voilà vous avez ça, euh, parlez-moi de vous, etc. Et, ». Euh, et donc là, c'est vraiment formalisé pour confirmer que ce que vous avez marqué sur le CV est et il conforme en tout cas à la personne que vous êtes et que vous savez que, que c'est du réel. Donc c'est de la vérification, souvent le premier entretien. Et bien là, il faut être factuel. Mmh. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du moment où on est en entretien, peu importe que ce soit téléphone ou ce soit le premier ou autre, on commence déjà à se vendre. Oui. Voilà, donc ça euh, voilà, on, on va pas exactement on va pas un entretien d'embauche, oui ça peut nous faire des exercices, mais il faut garder en objectif que euh, on, on le veut, même si c'est pas euh, même si vous le voulez pas après, c'est pas grave, mais on est pro. Si on a postulé, c'est pour quelque chose. Oui. On n'a on pas, pas dit, je vais m'entraîner à l'entretien, je vais postuler pour voir. Mmh. Déjà, vous n'êtes peut-être pas pris, vous n'aurez même pas votre entraînement. Donc, euh, quand vous postulez, c'est que c'est bien euh, le cas, ça que vous voulez. Et, euh, et donc, la, le premier entretien, c'est ça. Ensuite, si vous avez euh, euh, séduit, en tout cas, que vous avez montré euh, que vous avez de la motivation. Mmh. Donc, euh, moi, mon conseil, c'est d'être toujours dans un ton dynamique. D'accord okay. Ne veut pas dire stressé. Hein Alors euh... Et, et, euh... et ensuite, de t'expliquer tout simplement votre parcours et pourquoi vous avez postulé. Donc, le pourquoi est très important. Donc, euh, de dire, ben voilà, moi, j'ai choisi de postuler chez vous parce que j'ai vu que cette annonce-là, il y a ça, ça, ça. Donc, c'est pas la peine de se souvenir de tout ce qui a marqué parce que des fois, l'entretien, il peut arriver, on était en train de, de, de, de, de, de faire un truc, d'écrire mmh. un rapport, on s'attend pas du tout. Donc, euh, le tout, c'est de savoir, ah oui, telle entreprise. Donc, euh, tout de suite, se, se replonger dedans, se souvenir uniquement de deux, trois détails dans lesquels qui vous a incité à, à être en entretien. Okay. voilà Donc, euh, oui, j'ai vu que le poste était sur Paris, euh, j'ai toujours euh, voulu rentrer euh, sur Paris parce qu'aujourd'hui, je fais mes études à Toulouse, mais plus tard, j'ai voilà, l'ambition de, de revenir sur Paris. Et en plus, euh, votre entreprise, c'est euh, dans euh, l'aluminium, euh, j'aime beaucoup ou dans l'écologie, dans euh, peu importe. Et euh, oui, euh, effectivement, le poste de, de commercial, c'est ce que je visais. Voilà. Donc, euh, juste deux, trois détails pour que la personne se dise, ah oui, il n'a pas euh, fait une erreur euh, de, ou, de... Euh, il casting, sait de quoi. Voilà, ou alors il ne sait pas ce qu'il fait. Donc là déjà, le premier entretien, super, vous validez, vous allez en deuxième entretien. Et là, normalement, c'est avec votre manager, en tout mm -hmm. cas, ou avec vos collègues. Euh, il se peut que le premier entretien, c'est d'abord avec les collègues, oui. et avant d'être avec le manager. Eh bien, dans ce cas-là, euh, il faut aussi préparer des questions. Donc, euh, ça, c'est un petit euh, tip, c'est une astuce. Euh, il, faut, il faut se dire que quand vous allez aller, ben, il faut savoir un, un minimum, se renseigner sur l'entreprise, euh, savoir les dernières news, euh, etc., etc. Au moins, ce que, être capable de présenter ce que fait l'entreprise. Et ensuite, ben, euh, demander aussi des questions, ben, voilà, euh, si vous êtes... Euh, en quoi consiste une journée type d'un commercial dans votre entreprise Ou alors, aujourd'hui, on est vraiment au débat de l'écologie. J'ai lu sur votre site que vous, vous allez à l'étranger. Qu'est-ce que, enfin, qu que ça veut dire, etc. Mais préparez deux, trois questions pertinentes oui. à poser. Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire identifier des valeurs ou des messages, un message de l'entreprise pour s'y raccrocher, et qu'elle se dise, ok, Exactement. cette personne a bien pris le temps de essaie nous renseigner. analyser, voilà, elle s'est renseignée. Mm. Et après, bah voilà, le côté préparer des questions, parce que ça c'est une question pas un peu piège, mais ça peut être pénalisant si la personne dit, est-ce que vous avez des questions et que vous répondez, bah non, j'ai pas de questions, vous avez tout répondu, ouais. elle va se dire, bah la personne, elle va pas creuser plus loin, elle n'est pas intéressée plus que ça, donc je vais plutôt chercher quelqu'un qui en demande, qui est curieux d'approfondir certains sujets, même s'il les maîtrise. Même si parfois, vous avez déjà la réponse aux questions, il vaut mieux poser une question à laquelle vous avez déjà la réponse plutôt que de ne poser aucune question. Exactement, parce que c'est valorisé. On ne va pas se faire passer pour un idiot ou quoi. Bien sûr, si la question elle est un peu idiote, enfin, il n'y a pas de question idiot, mais non. par exemple, voilà, est-ce que, euh, je ne sais pas, euh, euh, tout à l'heure en, re en rentrant, j'ai vu qu'il y avait un, un sac poubelle et plein. Est-ce qu'ici, les ménages, c'est fait euh, tous les jours Bon, cette question, vous la zappez, quoi. Mmh. Ce n'est pas, même pas une question, mais, mais ne serait-ce que s'intéresser, en fait, c'est super important. Moi, quand je faisais passer les entretiens, j'adorais, puisque c'est des commerciaux, je leur demandais de me présenter la boîte, en fait. Mmh. Et là, il y en a eu plein qui n'étaient pas du tout préparés et eh ben ça ça, ça pas, ça pas ça trop marché eh ben oui parce que quand on est commercial par exemple sur un poste commercial on sait qui est le client donc j'attendais en tout cas peu importe l'âge que c'était et d'ailleurs il y avait des gens qui avaient beaucoup d'expérience qui sont arrivés qui ne savaient absolument pas ce qu'on faisait au contraire j'avais euh, j'étais très agréablement surpris par certains euh, stagiaires et alternants qui sont venus et qui savaient ce qu'on faisait mmh. voilà ils expliquaient avec leurs mots mais je sais qu'il y avait du travail derrière et là c'est des points en plus mmh. et les Questions qui, qui arrivent les plus souvent, c'est quelles sont vos trois qualités, quels sont vos trois défauts. Euh, il faut s'y préparer. Hmm. Il ne faut pas trop se saquer euh, sur euh, les que questions les de défauts, défaut, hein, parce que voilà. Donc il faut, il faut quand même, et il ne faut jamais dire les défauts comme ça. Donc euh, par exemple, je prends l'exemple, voilà, je suis euh, mes défauts, c'est je suis timide, euh, j'ai du mal à parler en, en public, et puis euh, de temps en temps, je, je, je bègue je bégue un peu, euh, je perds mes moyens complets. Voilà, donc euh, euh, ben, au lieu de dire ça, uniquement comme ça, et eh ben on peut il faut ajouter et si c'est le cas, euh, voilà, je sais que je suis timide euh, avec euh, un, un stress euh, des fois que je ne maîtrise pas et mmh. du coup ça impacte la prise de parole, mais euh, par contre euh, je suis très consciente de ça. J'ai déjà pris euh, des cours, donc je, je, me, je, je me suis inscrite sur euh, le théâtre, j'ai pris un coach en euh, prise de parole, et euh, du coup, je suis en train de travailler là-dessus. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Nuancer ses défauts en apportant une valeur, value cest c'est-à-dire pas dire, je, là, j'ai un point faible, mais dire, là, j'ai un point faible, je l'ai identifié et je travaille dessus pour que ça devienne un point fort. Oui, c'est ça. Et puis, euh, et puis euh, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, quoi. Euh, moi, j'ai entendu, mais c'était hilarant, euh, la... la, la... La personne qui arrive sur, euh, sur l'entretien, je lui demande donc euh, quels sont les défauts qu'il pense être les, les plus impactants. Euh, il m'a dit bah, qu'il n'aimait pas faire le ménage. Euh, pff, <rire> franchement, franchement, je... bon, ok, d'accord, il a répondu à la question, mais est-ce que c'était pertinent non. Euh, non, en fait. Donc, euh, il faut aussi être en adéquation avec ah ouais, euh, ce qu'on dit. Faire. Voilà. Et puis tout le monde a, a une liste de qualités, tout le monde a une liste de défauts. Euh, des... On pioche quoi. Oui, c'est ça. On choisit les plus pertinents à avancer. Et, <rire> tout à fait. Euh, et après, le but c'est de les contrebalancer. Mmh. Tout à fait. Donc... Et être honnête donc voilà, oui surtout aussi l'honnêteté, pas gonfler les, les CV parce que ça réussir son entretien d'embauche c'est vrai qu'il y en a parfois qui peuvent être amenés à, à comment dire à mentir sur soi ce qu'ils sont ou ce qu'ils font et de toute façon tôt ou tard ça finira par se savoir et ça, par se... Ça, ça se, se ressent fait... aussi. Exactement. Du moment où il y a le verbal, il y a ce qu'on me dit, ce qui est écrit, et il y a tout le non-verbal. Mmh. Donc si quelqu'un dit, moi, j'ai je, je, toujours travaillé en commerce, la relation humaine, je la connais, la relation clientèle, si elle arrive, elle est comme ça, on dirait que c'est la première fois qu'elle elle voit, voit quelqu'un, quelqu oh là, c'est pas top. Ça t'est et... déjà arrivé d'ailleurs euh, des, gens qui, des gens qui mentent qui très sur, le CV, ouais. sur leur CV. Oui, mais ça se voit tout de suite. D'accord, ok. Vraiment, ça se voit tout de suite. Et, et alors qu'elle n'avait pas besoin, elle avait juste besoin d'être elle, faites-vous confiance en fait. Mm -hmm. euh, on a tous de l'expérience quelque part et puis si on n'a pas l'expérience, et ce n'est pas ça qui compte le plus, c'est la motivation et l'engagement que la personne est prête à prendre. Moi, j'ai donné des postes à, à des personnes qui étaient euh, moins expérimentées, mais elles avaient tellement la niaque et tellement apprendre. cette motivation que je sais qu'en euh, deux semaines, elles aura rattrapé le retard et puis, euh, et puis elle, elle va monter un crescendo et que c'est un super élément par rapport à l'équipe. Donc euh, là, je suis prête à parier et l'accompagner en fait. Et ça, c'est le plus important. C'est la motivation qui est importante. Souvent, on se dit, ben voilà, on n'a pas l'expérience, c'est pas grave. Mais par contre, si on montre qu'on est motivé, etc., c'est ce que la personne va retenir. C'est émotionnel. Hein L'expérience, c'est très euh, sur le côté euh, logique, mmh. alors que euh, la motivation, tout ça, on joue sur le cerveau humain, sur le côté émotionnel. Mmh. Et ce côté émotionnel, si on arrive à l'activer, eh ben là, euh, on, on, bingo, quoi. Voilà. Ok. Bah, je pense qu'on a fait un tour global. Est-ce que tu as un dernier truc qui te vient, là, comme ça Ou on a, on a tout tout aborder au niveau de la, de la réussite d'un entretien d'embauche parce que là, on a donné pas mal de conseils, de tips mmh. dans la façon d'être, naturel, aussi pas gonfler son CV, euh, préparer les qualités, les défauts, aussi anticiper son entreprise, c'est important, bien la connaître, euh, identifier ses valeurs. Est-ce que tu vois un truc qu'on aurait oublié là, comme ça, où on a fait le tour Non, trois mots, euh, en fait, euh, se préparer, donc euh, c'est d'être confiante parce que mmh. voilà, Ensuite, être authentique et sincère et puis, euh, tout simplement, être motivé. Ok. Trois qualités. Bah, retenez ces trois qualités. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.